Laisse mon enfant de 2 ans et demi devant Tchoupi le matin et je me sens coupable. Comment faire Le problème dès qu'on donne des conseils, c'est qu'on risque de culpabiliser les gens qui ne les suivent pas. D'ailleurs moi-même, lorsque je vois manger 6 fruits et légumes par jour, je me sens coupable. Quand j'entends dire qu'il faudrait que je fasse 9000 pas par jour, alors là pour moi c'est tragique parce que j'en suis très loin. Mais il faut bien comprendre que ces ben, conseils sont généraux, hein, Voilà, ils donnent des indications, et que ce qui est important, c'est de veiller à limiter le temps d'écran, hein, limiter le temps d'écran, mais aussi nommer à l'enfant les temps d'écran. Hein. L'apprentissage d'autorégulation, ça ne se fait pas en simplement en disant à l'enfant « là, tu as le droit, là, t'as pas le droit hein. ». L'enfant apprend l'obéissance. L'apprentissage d'autorégulation, c'est de dire à l'enfant « Eh bien, écoute, là, par exemple, euh, il est 5h de l'après-midi, eh bien, à 6h de l'après-midi, dans une heure, euh, tu vas pouvoir regarder ben, ton programme que tu aimes bien, un quart d'heure, une demi-heure. » Et puis, quand on met le programme à l'enfant, on lui rappelle le moment, voilà, c'est 6h, tu vas regarder jusqu'à 6h15, 6h30. Et puis, quand on arrête, on nomme à l'enfant le temps. L'idée, c'est que, L'enfant associe toujours les écrans à une durée. Vous savez, quand la maman fait un saladier de crème au chocolat, elle ne met pas une cuillère à côté et le saladier sur la table du salon. Eh bien, laisser à un enfant la disposition de la télévision, ou d'un smartphone, ou d'une tablette, laisser une disposition libre de ses objets numériques, c'est exactement l'équivalent du laisser la disposition d'un saladier de crème au chocolat. Que fait la maman Elle va chercher une assiette, ou le papa elle va chercher une assiette, mais une portion et eh bien l'équivalent de l'assiette la qui définit une portion de nourriture c'est la durée qui définit une portion d'écran c'est très important que les enfants pensent toujours les écrans en termes de durée parce que nous savons bien qu'en nous allumons un écran nous perdons le sens du temps et ça s'apprend tout petit c'est l'autorégulation c'est être capable devant un écran de se souvenir que le temps passe de regarder sa montre, de regarder le réveil de savoir qu'on a autre chose à faire après donc euh, Limiter le temps d'écran, oui, mais nommer les temps d'écran, c'est tout aussi important, et prendre le temps aussi de parler de ce qu'on voit sur les écrans, puisque ben, nous avons tous... Plusieurs formes d'intelligence, hein, au moins huit, mais euh, il y en a deux qui sont très privilégiées chez l'être humain, l'intelligence visuelle et l'intelligence verbale. Quand on regarde un spectacle, on fait fonctionner l'intelligence visuelle, visuo-spatiale. Quand on parle, on fait fonctionner l'intelligence verbale. Il y a un temps pour regarder les écrans, il y a un temps pour en parler, et à la limite, éduquer l'enfant aussi, en lui faisant comprendre que les écrans, c'est pas seulement ce qu'on regarde, c'est aussi ce dont on parle.